En fait, tu, tu te fous de notre, de notre gueule, tu sais très bien que, que, en vrai, il y a un soleil, voilà. Le soleil existe, on peut avoir accès au soleil parce qu'on habite dans les catacombes, mais euh, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de soleil, voilà. C'est plus ou moins ce qui a été dit, euh, du coup on s'est barré en tant que... Je me rappelle plus du nom de la fille, je sais plus, et du nom du mec aussi non plus. Alors il y a une fille avec des cheveux blancs qui s'est barrée et, euh, et, euh, et, euh, et le, le vieux à moustache là il l'a suivi. Ça va, c'est plutôt clair. Ok, si c'est plutôt clair, normalement ça devrait marcher. Euh, je joue la manette, ne t'inquiète pas petit jeu. D'ailleurs, je vais peut-être replacer un peu cette, cam cette caméra, attendez. Hop là. Ouais, comme ça c'est mieux. Alors, normalement on va avoir le son, je vous laisse l'intro quand même, ça peut être bien. Cybertopia, hein. on commence euh, on commence actuellement euh, histoire euh, ça lag un peu mais est... bonjour Ayla, Ayla. ça lag un peu mais euh, le jeu est en 8 bits donc en fait normalement ça devrait pas laguer de <rire> la ouf pardon euh... Euh, bienvenue le raid, vous avez cassé la porte j'espère que le... alors j'espère que la L'alerte a fonctionné parce que j'ai un problème d'alerte, je crois que je vais taper Streamlabs, euh... enfin non, pas taper, je vais euh, le regarder entre six, six yeux. Oui, ça rame, je ne sais pas pourquoi, mais c'est que le de l'intro, je, je fais comme si, en fait, à chaque fois que je lance le jeu, j'ai l'impression qu'il... Euh qu'il qu le met en, à, à toute balle alors que en fait euh, je, je, peut-être que je devrais le lancer plus tôt je sais pas mais là ça rame de euh, incroyablement attendez je regarde parce que c'est pas possible ça qu'est ce qui se passe il y a une mise à jour en plus ah, nous ça, ça a baissé en débit je sais pas pourquoi voilà c'était c'était beau hein il y a des références à Miyazaki vous avez dû voir euh, si vous aimez bien Miyazaki, j'avais partagé aussi Manben euh, de euh, Naoki Uruzawa euh, la semaine dernière pour pouvoir vous faire un petit topo euh, anime euh, et euh, comment, on, comment on dessine les mangas euh, voilà euh, Je vais un peu baisser ça, je vais peut-être déplacer un peu ça. Ah mais j'ai pas mis le stop euh, config. Alors la config c'est euh, très simple, un laptop Donc c'est pas, la, pas la config la meilleure hein, si tu veux savoir c'est un laptop que j'utilise pour le travail euh, et je travaille dans la vidéo actuellement. Et, boi et au bois <rire> Ok. <rire> Donc c'est un laptop. Donc euh, appréciez quand même que ça fonctionne. <rire> ah il n'y a plus le son. Est... Il est dead le, le son Euh, le son est dead ou qu'est-ce qui se passe Attendez, on va aller vérifier les paramètres. Hein. Qu'est-ce qui se passe La config normale son, il est toujours là le son. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il, est... il a décidé de die Plein écran non. Euh... Ah il me fatigue déjà. Alors on va voir s'il y a du son. Hein. Non, mais je sais pas que je ne l'entends pas. Moi, je l'entends pas. Je sais pas si vous l'entendez. Oui, donc du coup, je, euh, mon, mon ordinateur est constamment modifié. Ah, il y a du son, mais c'est du son de pas. Donc, euh, vous n'allez pas entendre beaucoup. C'est vrai que la musique, on a eu un problème la dernière fois. Il y avait vraiment très peu de son. Je... Alors, du coup, je vais augmenter un peu le, le, le volume de la musique. Ou c'est le volume principal On va augmenter un peu comme ça. C'est un peu mieux, là. Peut-être le mettre à zéro aussi. On n'entend pas. Ouais, très peu. Je essaye de voir. Attendez, je fais un. un... Ça devrait fonctionner, mais euh, on va voir. J'ai oublié de mettre le SSH boat, euh, tu sais, le truc qui permet de, s'il y a un RAID, t'appuies sur un bouton et c'est effi hyper efficace. Je vais le mettre tout de suite. Ah, mais j'ai quitté. Ah Ah oui, c'est peut-être pour ça que ça a ramé. Là, ça devrait marcher parce qu'en fait, j'ai augmenté le, le, le niveau de décibels capté. Plus... Euh, parce qu'en fait, moi, je le mets à moins 12. Euh, voilà, moins 12 euh, partout. Euh, qu'est-ce que je cherche Ah oui, c'est ça, le Et euh, en plus, euh, j'ai augmenté le son dans, en jeu, donc euh, ça devrait fonctionner. Alors, attendez, je vais chercher juste le, le Stop 8 and Harassment, et je vous l'envoie sur le chat. Comme ça, euh, je vois aussi vos, vos dangerosités euh, potentielles. Le PC est en PLS Non, il va très bien, là. T'inquiète pas. Il survit. Il y a un petit bruit tranquille. Tu vois, je l'ai déjà entendu bien souffrir avec un encodage de vidéo de 3 heures, donc ça Il est toujours vivant. Ok, je pense que c'est bon. Alors, le son. Est-ce que tu es là, le son appliqué Voilà. Euh, bonjour. Alors, on s'est enfui d'une prison, c'est vrai. On s'est enfui d'une prison pour aller chercher le, la lumière. Euh, ah oui, il y a des bons, j'ai oublié cette histoire. Ouais, on va exploser ça. Alors, c'est un jeu avec des scanlines, j'ai utilisé les scanlines. Je vais peut-être enlever le, le retour d'ailleurs. Il, il va pas bien qu'à coucher. Ok, il, il, il va pas bien, ok? Il, il, il, il va pas bien, mais il vit quand même. Il y a eu une mise à jour là, hier, il a, il a, il a failli mourir. Mais euh, ça va. Faut être optimiste dans la vie. Euh, un jour il explosera, euh, ce jour-là je ne serai pas là pour regarder. <rire> oui, ça s'accade un peu, mais c'est en fait parce que j'avais le j'ai toujours l'aperçu de, de OBS. Là, j'ai l'ai relevé, normalement ça devrait être bon. Après j'envoie... Euh... Euh, je fais pas trop d'efforts sur euh, l'optimisation euh, de la vidéo, j'aime. Ça s'accarde un peu. Là, c'est bon, là Ça tourne bien, là Bah oui, c'est ça. C'est... Faut pas regarder son retour. Faut jamais regarder son retour. Faut accepter qu'on est moche. Euh... Mon pisteur nocturne. Bouhouhou. Ok. Donc là, on est passé par là. Euh, et du coup, on était... Euh... Alors, il y a un goal, hein. euh, Le goal, c'est apparemment, euh, on peut récupérer des magazines cochons. Donc, euh, le goal, c'est pas de les récupérer. Pas du tout. Euh, ça sert à rien, mais bon. Juste, euh... On récupère tout le sel, aussi, euh, de la France, hein, bien entendu. Parce que c'est la monnaie. Ah, j'ai claqué mes, deux, mes, bo mes bombes. Oh non, mais j'aime pas ce genre de truc. Ah Ça marche. Il ah, y en a deux. Ah, ça marche. J'appuie. Voilà. Bon, y a même pas de, y a même pas de bombe ici. Merci. Déplacer. Ah non, mais faut déplacer de... dans l'autre sens. Attendez, attendez, attendez. Voilà, comme ça. Parce que la vapeur, vous savez, ça brûle. Et après, il faudrait que je tire ici. Waouh, quel puzzle digne de Raving Bell. Tous les jeux de Raving Bell sont, ont été tués par ce puzzle. Euh, bravo, bienvenue. Pourquoi il veut pas Ah, parce qu'en en fait, il veut que son côté, ok. Le puzzle... Ce jeu dure 15 heures, hein. on a déjà joué, je sais pas, 4 heures à hein. la euh, Donc du coup, euh, il, il reste pas longtemps. On dirait que... Hello Samui. C'est à moi de jouer maintenant. Ah, donc du coup, on va pouvoir changer de perso, ça Oui, Allez, hop Comment qu'on change les persos Comment qu'on... Qu change les persos Attends Comment qu'on change les persos C'est quoi les déjà les touches Euh... Aide. Ok. Euh, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que c'est C'est quoi déjà les touches Je ne sais. Euh, on va faire comme si euh, c'était... Ah bah voilà, bah, ça y est. Ah oui, mais c'est... C'est trop bizarre de changer avec L, mais euh, je vais dire que ça se passe bien. Euh non, ça c'est R. Euh... L. Tiens Ça c'est les... les plantes venimeuses, je sais pas pourquoi elles existent, mais elles sont là. Moi je trouve que Taref euh, Hello Samouille, euh, c'est un peu trop. Euh... C'est un peu trop euh, Charlie et Lulu. Hein. Ça, ça donne un peu l'âge. Hein. Quand même, hein, je trouve. Alors vous voyez que j'ai du skill. Hein. Euh, le but c'est de spam. Euh, voilà. Et là on a trouvé une, une, une clé normalement. C'est un jeu qui mérite beaucoup de réflexion. C'est trop de droite. Charlie Lulu hein, euh, hein Je sais pas. Sans doute, c'était quoi C'était sur M6 Je sais pas. Ah, c'est trop compliqué. Quel puzzle hein, incroyable, digne de Zelda, euh, que j'ai pas du tout joué de ma vie pendant trop longtemps. Euh... Oh là là, c'était dur. Attendez, on va essayer de faire un... un kill ah, Ça sert, ça sert pas à grand chose Voilà, comme ça c'est fait Regardez le manque d'effort, le manque d'effort, c'est magnifique BIM BIM BIM Mais... Euh, tu vas te calmer, hein, Cisaiox Je sais même pas si c'est Cisayox. J'ai perdu trop de vie, pour rien. Attendez, tu me donnes une vie Ouais merci. Oh non, c'est un coup à mourir, ça. je suis vraiment pas doué à ça. Bon, allez, hop, on y va. <rire> ah. euh, euh, euh. Je, je descendrai plus jamais de ma vie Attendez, faut aller en bas ou pas hein Ah, y a une clé Oh, bon, j'ai une clé ou pas Je crois pas. Hein. Attendez, ah mais c'est vrai que j'ai de la bouffe, j'utilise jamais les trucs que j'ai dans la poche. Mais euh, voilà, on a, on a de la vie. Euh, Est-ce que je peux bloquer ça Non. Alors, il y, euh, y a une porte qui se ferme. Je n'ai pas du tout de clé. J'ai l'impression. J'ai euh, une boisson énergisante, ok je peux faire de la recette, c'est bien, et ça ne... et rien ne sert. Attendez, mais je... On a entendu le début, ça, de... au tout début. J'ai pas... pas trouvé le truc, je, je viens de m'en rappeler. Mince Qu'est-ce que c'est que c'est C'est un bouton Faut appuyer Faut taper peut-être. Faut aller taper. Ok. Ok. Oh, c'était pas ça que fallait fait. Ok. Ok, donc du coup là, il faudrait que je fasse... Hop Hop, je, je, je fais quoi Ah oui, il faut que je, je déplace la, la, la, la patate. Attendez. La patate. Voilà. Je change, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. On passe de l'autre côté. Je charge, je tape. Ah. J'ai fait mon glow. T'as fait ton glow Hop. Il brille. c'est bien. Il faut, hein moi je l'ai fait hier. Ah, je l'ai loupé Attends reviens petite Pierre. Bon comme ça c'est ça mieux. Allez allez ah non <r companies> <rises> vite vite vite vite c'est ok bon c'était juste pour la clé. Alors, euh, ça c'est bon. Ok. J'ai pas envie de m'embêter avec les, les plantes venirmes en fait. Donne-moi de la vie Oh bon, d'accord, si c'est des bombes, je dis pas le nom. C'est sans mourir et en récupérant de la vie. Super. Là, on était dans un centre commercial, mais le centre commercial, il devient très très grand. Ah, oh, je sens que je vais passer, je vais die. Attendez, attendez. Ah, ok. Donc là-haut, il, de... il y a besoin d'une clé. Je vais ici. Ça va pas des masses Ah, peut-être. Ok. Ah, mais ça, ça se casse, ça Les œufs de aliens Ok. Allez, allez Faire quoi là non euh, Eh bien, écoute, euh, d'accord. Ah, oui, d'accord, ok. Ok, ok. C'est un puzzle. Euh, je vais ouvrir ici. Voilà. Et je vais ouvrir là-haut. Faute de tout casser, faute de pouvoir tout brûler. Exactement. Et, euh, et c'est pas très compliqué, ça, je sais faire. Là ça va, ça roule bien, c'est pas l'ordinateur est pas en PLS euh, du tout. On est d'accord. Il survit là. Vous voyez bien le jeu. Il y a un petit décalage mais c'est pas grave. Si Ça rend quoi de mettre des trucs où, en fait, tu, tu y a rien qui sort Ah Euh... Attends <rire> C'était pas du tout ce que je voulais faire on veut d'aller lumière ah. Attends Ouais, c'est... C'est décalage, quoi, hein, mais c'est pas trop grave. Euh, on, si vous m'entendez bien... Euh... Ah, il y a des trucs qui sortent des, des. Ah, ok. Donc là, je comprends pourquoi il faut taper les. Il faut taper les que, les cadavres. Ah, les cadavres, les, les, les œufs. Ah, attendez. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah okay. ok. Oh, il y, a... y en a beaucoup. J'utilise des bons pour rien. Ah merci. Ok. Ah il y a un gros. Il euh, y a un plus épais. Euh, un plus grand. Et il lance des trucs. Je me posais la question de à quel moment allaient arriver les trucs qui tapent. Euh... En. Voilà. Bon, on trouve des trucs, il hein. y a des oeufs. C'est quand exactement. On a trouvé des champis. La vraie vie. Je me demandais aussi. Hop, bim. Est-ce qu'on peut faire à manger avec des champis C'est bien, euh, champis. Ah, il y a mon détecteur de trésor qui a réagi. Petit bruit, c'est le détecteur de trésors. Donc il devrait y avoir un truc ici, dans le fond. un moyen de passer. Peut-être en bas. Et là, on revient pas au début. Si, on revient au début. Qu'est-ce qui se passe Et là, il y a un truc là dans le fond. Alors, la carte. Ah, ce n'est pas un Dj. peut un truc à exploser, peut-être là. Non. Un moyen de passer peut-être en bas. Peut-être en peut-être en bas, exact. Euh, peut-être en bas. Euh, euh, en haut. Non. Non. Je vais regarder en bas. C'était bien d'ailleurs si Ophive... Ah voilà, il y a un petit passage là. Ok. C'est pas, du... pas du tout visible mais... C'était bien si Ophive the d'ailleurs. J'imagine que tu as joué avec Big Flame Girl. Et Captain Blade aussi je suppose. Parce que j'ai vu la dernière fois que Captain Blade faisait partie de votre équipe de pirates. En même temps tu me donnes les la hein, donc euh, J'ai envie de te dire... C'est peut-être des cas à Hambourg, mais il y a du sens. Je trouve qu'on ne gagne pas masse de thunes hein, dans, ce, dans ce nettoyage de crable. Ah, tu étais avec Akikoria, ok. il faudrait que je mette une, une bombe mais d'abord on va essayer de rechercher voilà, ceci qui est de la vie Ça, c'est des mécaniques de jeu qui sont intéressantes, les histoires de temps et de gestion de temps. La sortie. Ok. John, regarde. Regarde. Alors, c'est John, d'ailleurs. Regarde la sortie. J'éviterais de faire ça si j'étais toi. Pourquoi Encore toi Pousse-toi, je ne te croirai plus jamais. Euh, ça, la porte, elle va fermer, c'est simple. Je connais l'histoire. Ouais, merci. Ah. Rattrape-la. S'il devait lui arriver quelque chose... Ah, je... Quoi John, y voit aussi ah, mais non, mais ça sent le boss ça quand il, quand il se retrouve tout seul. Ouah, John. John. Non, mais faut aller en bas, John. Il y a une sorte de porte en bas. Voilà, hop, ici. Non Ah, Ok. John. Par ici, John. Ah, ça va être un truc en parallèle. Oh. Oh, bah attends. Ah, j'ai fait une die. Attends, je vais t'ouvrir le, le troisième aussi. Voilà. Euh, Jon, tu peux y aller. Euh, et je te paierai le Jon. Ouh là là. Ouh là, là, là, là. Euh, Jon. Il euh, faut que tu me casses ça. Euh, ah non, d'accord. Ok. Euh, ça peut être inverse aussi, s'il vous plaît, merci. Voilà. Je sais pas, non. Quelque chose Comment je vais faire hein Attends. Ah oui, il faut que je j'avance jonc et que je réappuie. Ok. Je rechange jonc, je pousse. Euh... Déplacer dans quel sens Ah oui, il faut que je me mette là, d'accord. Je pousse ici. ici. Ok. Je. Euh... Ah oui, non mais ça c'est bête ça par contre. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Je passe de l'autre côté. Et j'attends Jean. Il y avait un passage en bas Ah bon Tu as vu un passage en bas Où ça Attends, je regarde la carte. Ah oui Attends, on va appeler... On va appeler... Voilà. D'ailleurs, je ne sais toujours pas son nom. Euh, attendez, on va checker nos. Comment Comment elle s'appelle déjà Sam, voilà, c'est ça. Il, d'ailleurs, c'est possible que ce soit un homme. Alors, attendez. Et après, ça a été... elle a été changée euh, au début du jeu. Euh, hop. Attends, faut que j'aille en bas. Ah oui. Euh, bah, du coup, j'ai besoin de toi. Merci, Riving Bell, de faire le travail à ma place. Hein. On sait jamais, hein. Ah voilà euh, De la du sel. Ah non. Une pièce détachée. Ça c'est rare en plus. Super. Bon bah salut, je me casse. Hein. Attends-moi, Jon Jon euh... C'est vrai que Jon. Jean... <rire> le, le logo de Jon est archi bien. Avec la tête ouverte et tout. La, la tête ouverte. La, la bouche ouverte. Euh, bah Du coup Jon, faut que tu ailles en premier en fait. Des os pour le backseat Non mais t'inquiète, si j'ai loupé une pièce détachée, je m'en serais voulu parce que les pièces détachées ça sert à faire des, des trucs. Je, crois. je sais pas quoi mais ça sert à faire des trucs. Ah, ah très bien. J'imagine que là il faut... Ah j'espère qu'on va pas se battre contre un boss à... À... en se séparant comme ça, hein. je suis pas d'accord. Attends, faut que je nettoie d'abord. De toute façon, il y, y a le tag euh, parti avec spectateur on sort. Et là faudrait que je balance mon une... bombe, j'imagine. Donc on va faire ça. Aïe <rire> Allez, timing. Oh là là, non mais c'est trop loin là C'est pas très intéressant ce que vous avez fait, monsieur. Voilà, c'est mieux. Là, vous avez remarqué à quel point je essaye de faire attention avec ce genre de petit passage. Ah là là là là. Donc elle a des des super pouvoirs. Qui lui servent à bourriner, j'imagine. Ah non, on peut pas bourriner ça. D'accord, on va faire patienter. On va attendre ici. Alors, des gros... Des bombes, des bombes, des bombes. Coucou, 13 bis. Coucou, du coup, Titi Lui. Bienvenue euh, dans euh, les catacombes de histoire, euh, donc la déchetterie de l'Est. Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, c'est peut-être le quartier de l'Est. Bon, en tout cas, on est dans les catacombes. Il hein. euh, y a des plantes venimeuses, tout ce qui est a de plus naturel. Bien entendu. Hop, hop, hop. On s'en fiche des points de vie. Hop. Hop. Et on enchaîne, voilà, la vie est, la vie est revenue. Euh, bon, On attend ici. Ah oui, il faut que j'appuie là. Ah pardon, excusez-moi. Euh, monsieur.. Voilà, merci. Est-ce que tu connais euh, histoire de.. Alors il est bien, il est joué. Bien, euh, un peu simple, je trouve. Mais après, je ne suis pas un gros demandeur de jeux difficiles. Donc euh, voilà faire de des vies parce que je suis un bourrin, euh, et que je fais pas attention. Euh, tout ce qu'il y a de plus normal dans ce genre de jeu. Voilà. Ah ouais, excusez-moi, attends, tu veux pas euh, te mettre en PLS 3 ans Ah non Et bah voilà. Il est dans ta wishlist, bah tu viens de voir là, le, le cadavre. Voilà, on recommence tout au début. <rire> ce n'est pas ce genre de jeu. <rire> genre... <rire> Ou faut, faut, faut try hard, c'est pas du tout le cas. Par contre, je sais pas où on recommence. Hein. Donc, euh... Ah, on recommence du début du tunnel. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est ça ça, ça. ça va. Bah il est beau, il est très beau. Tu peux choisir les scanlines, donc en soit, euh... voilà. Tu peux, tu peux faire comme moi, euh, ce, pas d'effort. Ah, mince euh, tu, tu peux choisir, ouais, le détail de, de Pixels. Après, euh, bon, c'est un peu du mash-up de boutons, mais à part ça... Euh... Hop, on, on évite. Mais je conseille, ouais, il est, on ramasse le sel, donc euh, c'est toujours bien de ramasser le sel de la France. Non voilà. Pas trop de respect, hein, mais euh, on est là. Ah oui, donc du coup là, il va falloir que je passe en autre Allez, allez, allez. Là, on est un peu safe. Ah, on va faire passer Sam de l'autre côté. Avec, avec, en quoi on ramasse le sel Bah, on ramasse le sel. Bah, en fait, c'est le, c'est la thune euh, de ce monde. Donc euh, on, on est minier, euh, donc je, je sais pas, il n'y a, a pas de rapport, mais on ramasse du sel quand on, quand on en trouve. Sinon c'est de la bouffe, on fait de la cuisine, voilà. Ah, non Sinon il, est... Sinon, il est sympa. Moi, j'aime bien le style, donc il euh, y, des... y a des dessins animés, il y a Miyazaki euh, qui, qui, qui vend du, euh, du lait. Voilà. Pour l'instant, on n'est euh, pas encore sorti. On a vu un peu la lumière, mais c'est tout. Voilà. Oui, on est en guerre, exactement quoi ça Ah c'est une... ah, pour pouvoir passer Ok. Euh... Donc là moi je peux pas passer. Là on s'enfuit de la tôle euh, du maire. Qui, qui nous a chopé en train de sortir de justement de, de la, de, des catas Et que c'était pas bien de sortir des katas, voilà. Là, tu vois que j'ai du ski, mais en vrai, j'en ai pas. Donc, regarde. Ah oh. Ça, c'est étonnant hein, quand même que j'ai pas été touché par les vapeurs. En général, je suis nul à ça. Mais comme tu peux voir, c'est pas très compliqué. Euh, on fait du nettoyage avant de passer. Rien de plus compliqué. Voilà. Et de toute façon, on a tellement de vie... Euh... Pas grand-chose à, à, à s'embêter, quoi. Jon Voilà. Donc c'était le passage où on était séparés. C'était censé être compliqué. Je pense que c'est compliqué pour les enfants. Et encore. En tout cas, je pense que c'est un très bon jeu pour commencer justement quand t'es enfant. C'est un peu comme le, le Zelda de l'époque. Sauf que là, c'est pas. Euh, tu vas chercher une princesse. Mm -hmm. Ah, il y a de l'eau. J'imagine qu'il va falloir que je pose des, des, des, des bombes. Alors, hop, on va faire comme ça. Ah, d'accord, ça. A, ah, d'accord. Ok. Ah, c'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Non, c'est... Oh, vite C'est pas un jeu prise de tête, c'est un jeu plutôt euh, agréable, en fait. Là, j'ai avalé l'eau, mais je sais pas si c'était nécessaire que j'avale l'eau, du coup. Oh là là Ah, j'ai réussi Ah, ça monte l'eau Ok, excusez-moi, c'est... Ok. Oh, pile Oh là là là j'ai fait du bowling. Bon là y a pas de... Y a pas de trésor J'ai un petit objet qui, qui, qui me permet de trouver des trésors, que j'ai acheté dès le début. Euh, voilà. Et j'ai vu et j'ai vu ton commentaire, Raving Bell. C'est normal, euh, tout, est tra... tout est travaillé pour que tu rie, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu sais que euh, c'était bien, bien sûr faire exprès, je suis un Anton Turner... Euh... Très reconnu dans, dans, dans ce style. Bien entendu. Ah, on, ah oui, ça y est, on est sorti totalement. Ok. On peut pas aller du côté de la machine là Ah si, une porte. Je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Euh, I need my lunettes, je crois. I need more lunettes. Peut-être que j'en mets une deuxième, au cas où. Euh, bah tant mieux euh, tant mieux, c'est... Euh, tu vois, c'est ça le style de, de l'entertainment. C'est... Euh, hein, rire euh, avec et pas contre, hein, bien entendu. C'est où la porte La porte est où C'est là, là Ah oui, c'est la chevillette. D'accord. J'ai tiré la chevillette. Et, et la bibliothèque, je hein. C'était très compliqué comme puzzle. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais... Pourquoi... Elle est possédée cette bibliothèque, qu'est-ce que vous avez voilà. Ah, on est chez le maire Ah, carrément, les catacombes, c'est sous le. Ah, il a une grande cave. Hein. Jon, on est rentré Bah, ouais, on va prendre de la bouffe. Euh, on, va, on va piller le maire. Parce qu'on est là pour ça. Ah, une porte. Waouh Ça doit être là que le maire garde tous ses petits secrets. Possédé par le maire. Ah Il était attrapé. être Ah Jon! Jon Oh non, mais c'est un boss Quand les séparés, John, il est séparé, Jon il est.. c'est un boss. Il va prendre cher encore. Oh je les ai pas envie. J'examine pas, je continue. J'aurais peut-être dû examiner. Attends, attends, attends, je vais examiner. On dirait qu'il manque quelque chose. On dirait qu'il manque quelque chose. Oui, je crois que c'est un aiguillage, donc il manque quelque chose, oui, clairement. Bonjour. C'est ici la sauvegarde. Ok. On sauvegarde dans le frigo aussi, Titi. Oui, si tu ne savais pas. Alors oui, on va sauvegarder. On va essayer de se faire une petite bouffe aussi. Euh, une petite omelette au. Est-ce qu'on peut se faire un truc genre. Aux... Alors champignons. Euh, et œufs. Et deux œufs. Genre est-ce que ça fait quelque chose J'adore les musiques de, de cuisine en général dans les jeux, c'est trop bien. Et j'ai fait. Légumes sautés aux oeufs Ah, mais bah il n'y avait pas de légumes dans mon truc. D'accord. Ok. Si. Ok. Je vais faire un oignon, une patate, le poivre, euh... et un œuf. Non, pas un œuf, on va arrêter, on va faire un peu un truc végé. J'ai augmenté mon sac là. Hein. Ah oui, c'est vrai que les champignons, c'est pas euh, c'est pas végé. Ah, c'est des bestioles, c'est vrai. J'avais oublié. Mince. Poilé de légumes. C'est vrai que c'est des bestioles, c'est de la moisissure. C'est des bestioles, hein, on est d'accord J'ai acheté quoi Ah d'accord, je peux acheter un truc. Ah, l'eau de munitions, j'ai pas de munitions, j'ai pas de bombes. Euh, l'eau de bombes, j'aurais besoin. On va dire que oui, le sac à dos est plein. Ah, faut que je mange, attendez. Attends, je mange un peu. C'est où qu'on mange C'est là. Alors, la poêlée, elle fait 4-3. Bah voilà, on va prendre ça. On a des, des cœurs en plus, en plus. C'est bien. Hop. Et du coup, si je fais ça, et que je fais hop, je fais le plein de bombes d'un coup. Bon, bah, viva, la... viva le boss, hein. Tu vois qui, c'est... Ah, ça a été bloqué Oh non J'ai rêvé d'une un, attaque de drone, je veux pas une attaque de drone, moi. S'il vous plaît. Ah. Ah. Ah. S'il vous plaît. Je oh, derrière. Je oh, derrière. Ah je m'enfuis Ah, ah il, a, il peut pousser des trucs Ah d'accord. C'est un gros crabe en tout cas. Hein. Ah ça fait de la lumière Ok. Le but c'est de lâcher. On est là pour ça. Oh les petits Ah, il ouais. est tombé sur moi, je suis très content. Voilà, c'est pas incroyable, hein, mais.. Ah il fait des il fait des levées maintenant, L'automode maintenant. Alors, le, comme le facteur il fait délever. Alors, l'automode, j'ai pas vu. L'automode, c'est le problème, c'est que l'automode, je sais pas. Euh. Bon, bah voilà, j'ai perdu toute une vie. Hein, et, euh, tout à fait, euh, Merci pour les vies. Ah, bah y'a des vies Attendez, je récupère <coughs> mes vies. Monsieur le, le crabe. Attendez Monsieur le crabe déclenche pas au bon moment bon c'est le moment de manger il est sorti ou pas Ah si c'était la fin en plus il m'a fait claquer mon... ma poêle de légumes lui L'automode mal malheureusement je ne peux voir parce que c'est Twitch euh, et j'ai pas ouvert le truc de Twitch. Franchement, Deg. Deg Claquer une poêlée de légumes pour ça. Franchement. Ah peut-être que j'ai trouvé autre chose. Merci, euh, merci, hein, je sais. Les, les boss sont stylés, ouais, c'est pas mal. Euh, le premier était cool. C'était un peu le. les, les boss à la à la Resident Evil où tu dois traverser des grands couloirs mais. Mais voilà quoi. C'était pas très complexe, hein. je, je vais pas je vais pas mentir. Hein. On va essayer de sortir une poignée que... ah. ah le son Bon on va voir si on fait une euh, si on fait un truc spécifique là. Merci pour le son. Je suis sûr qu'on peut faire un truc bien. Moi, je suis juste nul à hein, ce genre de jeu. C'est pour ça que je... Je joue pas, en fait. C'est quand même joli. Ça, j'aime bien. Ah, des œufs à la vapeur. D'accord. Ça se fait, ça Hum, mmh, je Ok. Euh, bon, on va arrêter d'utiliser les œufs. On va utiliser que les patates, oignons. Est-ce que... Ah. Mon sac à dos est plein. Faut que je mange. Attendez. Oui, mais ça me sert à rien. J'ai déjà le truc un peu plein. Voilà. On a rempli les, les bombes. Et on va faire notre nos patates. Patates aux oignons. Oh. On va avoir des tomates vertes Et patate, euh, patate, oignon, c'est peut-être un peu mieux que des poêlés de légumes. Hein. On mettra du poivre plus tard. Est-ce qu'on peut acheter des trucs Ah, mais non, mais chronologie. Alors, par contre, là, je, je suis désolé, 12 bis, là, t'abuses. Hein. Euh, tu vas te faire ban. Euh, voilà, 12 bis, euh, les timers de chronologie, c'est pas les timers euh, dans le Chief Stream. Donc, euh, tu, vas, tu vas te calmer tout de suite. Ça rame, hein. je me doute que ça rame aussi de votre côté, mais c'est pas vrai. Hop, euh, part. Non mais c est, c est... il se permet des trucs là, 12 bis, vraiment aux voisins, compliqué. Hein. Bon, il n'y a rien à acheter, hein. c'est ça qu'on a vu. Il hein. n'y avait rien à acheter. Il faut aller voir euh, le robot là, le robot il est plus sympa. On va aller acheter des armes, parce que je sais pas à quoi ça sert, mais... C'est une tartiflette sans le fromage ou les lardons. Oui, un peu... Euh, du coup on va sauvegarder parce qu'on peut pas continuer, c'était la, la chambre du boss. Maintenant il fait dodo. Euh, on l'a pas tué, il est... Est... il est juste.. il est endormi. Bah oui j'ai essayé de faire une tartiflette mais euh, les gens ils veulent pas. Ah mais c'était ça Moi je croyais que c'était un bâton. On a réussi à faire marcher quelque chose Genre euh, le métro Je n'aurais jamais cru qu'un tel endroit existait. Jon Qu'est-ce que tu viens de faire Ça a fait un bruit énorme. Bah, en fait, euh, j'ai endormi euh, un gros crabe. Ah, le maire. Tss, tss, tss. Il est cheap. Où sont donc parties ces petites euh, souris Une fritata Je ne connais pas. Oh, voilà, mes petites souris, en théorie. Vous en faites une tête. Le spectacle n'a même pas encore commencé. Quoi, on va falloir qu'on se tape contre toi Alors, vous ne voulez pas savoir de quel genre de spectacle il s'agit Non, non, ça va. On, on traîne un peu, hein, tranquille. Laissez-nous sortir. Oh, mais je vais vous laisser sortir. Oui, je vais vous laisser sortir, mes petites souris. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de Charon Alors oui, Charon, c'est euh, le mec là qui est dans sa barque et qui nous fait traverser les Styx, non Je vois qu'il ne vous est pas connu inconnu, donc bravo. Mais ça ne devrait pas me, sur me surprendre de la part de... du roi de la scène de l'île Cocotte. Quoi Tu es Jasper Tu es un roi de la scène Un comédien extraordinaire. Que voulez vous que je vous dise Je suis le seul comédien de l'île Cocotte. <rire> euh... Une omelette aux patates et aux, aux oignons, une spécialité espagnole. Ah, oui, j'en ai déjà fait du coup. De, de, je savais pas que ça s'appelait frittata. Vous en aurez pour votre argent. Ça suffit, écoutez-moi bien, j'ai réservé trois plats à, places à bord de charron, rien que pour vous. Oui, vous allez faire un petit voyage tous les trois. Ah, faut lui donner une caisse. moi je donne rien. Hein. Un petit voyage dont personne ne revient. <rire> ah, tu parles de Charon. Oui, oui, il faut lui donner une pièce. Alors, il y a plusieurs histoires sur l'histoire des pièces. C'est pour ça aussi qu'il y avait l'histoire de, de mettre les pièces sur les yeux pour le pour la traverser, quoi. Les malheureux. Honte à toi qui trompe, toi qui abuses. Il désire le monde que tu leur refuses. Mais il est... C'est un poète le Fossoyeur, de film. Euh... Non, Raving Bell du coup. Mais c'est un peu le même système. C'est vrai que le troll, l'idée du troll qui est, qui est gar, gardien du pont, c'est des trolls C'est pas les, euh, les géants, je sais pas quoi. C'est les trolls, oui c'est possible que ce soit les trolls. J'ai joué à Destiny et il euh, y avait des trolls qui, qui ont essayé de me carotter ma thune. J'ai dit non. Et après ils ont voulu se taper. Du coup, euh... Euh, coup j'étais, euh... j'ai fait comme dans tous les RPG, j'étais déjà au, au niveau max avant d'avoir commencé la, la... le jeu, donc du coup, euh, voilà. J'aime bien faire les, les quêtes nulles et, et grimper, et après tout le jeu est très simple, étrangement. Ce sont les ténèbres et le feu de l'enfer, le froid du néon. Vous ne fou... nous ne Quoi Vos pas ne fouleront plus nos terres, bienheureuses. Non Vous parcourez désormais des contrées empoisonnées. Et. Ah, ils vont me. Ah bah voilà. Et voilà. C'est ça la politique. Euh, on va se faire. Euh, on va se faire euh, jeter de notre. de notre. Euh, chez nous. D'un intéressable. Miasme Eh oui, euh, vous venez d'entrer euh, dans euh, Last of Us. Euh, nous sommes donc en compagnie de Jon et Sam. Euh, et euh, voilà, c'est comme ça qu'a commencé euh, Last of Us. Lavez de tous mes péchés, bon tout ceci n'est pas notre destin. Euh, non, dans votre cœur, vous sentez bien notre vertu. Taisez-vous mais c'est, euh, c'est un polémiste très reconnu lui, taisez-vous, ça me dit quelque chose. Il a la même tête en plus, les cheveux, la barbe de trois jours et euh, les lunettes. La rage de Charon grandit, ah mais Charon c'est juste le métro, Mais vas-y tranquille. Hein. Tranquille, vas-y, euh, donne-moi ma carte euh, Navigo, tu vois bien. Des paroles et révolue. seul décidera de votre destin. Bah, en fait, il, il va m'emmener juste. C'est la 14. Quoi. Il y a pas de... Tu dis que c'est Charon parce qu'il n'y a personne qui contrôle ton métro, mais sinon ça va. Oh non. Vous êtes déclaré coupable. Le puissant marteau de Charon, ça va. Ah, Charon, c'est la justice, d'accord. Ok, merci. Monsieur, vous êtes un peu confus. Je pense qu'on commence le jeu. Hein. La polémie, ça arrive avec la clure de Alors, là, C'est dur pour les kistes. Hein. Des fois, même après que je t'ai donné une chance, une chance de te rattraper tes péchés, non, il est trop tard pour toi. Hein. Tu n'appartiens déjà plus au monde de l'autre côté de cette porte. Ok. Donc, ça, ça s'appelle euh, reconduite à la frontière. Hein. C'est un peu le même principe parce que les portes, c'est ça la représentation des frontières. Ouais, vu qu'il y a des barrières, tout ça, il y a des gens armés, euh, un, un rapport de justice, soi-disant. On est très contents, merci. Il euh, n'y a pas du tout de problème dans votre rapport, euh, monsieur le politique. Monsieur le maire, la gorge de Charon, elle est cassée. Quoi Impardonnable. Même les pires criminels éprouvent un certain remords pour leur extra exaction. Mais pas vous Non Vous avez foulé les terres interdites. Vous êtes évadé de prison. Et maintenant, vous vous en prenez à la gorge de Charon lui-même On n'a rien fait, non. Disparaissez, je vous malade de cette terre pour l'éternité Et voilà. C'est bon Il y, y a la porte qui s'ouvre Je peux monter Vous avez payé mon ticket Alors euh, voilà, là excusez-moi parce que ça, ça, ça a flashé. Charon vous attend. Que vos derniers pas sur cette terre soient l'ultime acte de miséricorde il l'île cocotte. Déjà, euh, un métro qui s'arrête après qu'il y ait une euh, du miasme. Est-ce est qu'il y, y, y a des places assises au, au moins Ou, ou, ou le charron, il est rempli C'est fini, on est fichu Mais non, il y a toute une histoire après, t'inquiète. Bienvenue dans le train Attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. Je sais, <rire> je sais ce qu'on va faire. Euh, hop, hop, hop, hop. Parce que euh, vous, <rire> si vous euh, si vous connaissez un peu la France, vous savez ce qui se passe quand on monte dans et qu'on nous dit. <tous -titrage> Ne pas descendre lorsque le train est en marche. La baie. La baie de la baleine. La blanche. La perle de la côte. Le plus grand port de l'Est. Toute voile dehors. Les navires riac fièrement les mâts tutoyant les précieux Le souffle puissant de baleine se mêle au champ des marins. Okay. Au large, le temps se gâte vite. Le vent fait rage et la houle soulève les flots. Mais dans la baie de la baleine blanche... Les eaux sont calmes, lisses comme un jupon de jeune fille. Quoi Pas compris. Les fantômes de baleines rôdent dans les eaux. Là, il est en train de nous donner la quête ou il parle de, de ce qu'il kiffe là Je comprends pas. Maudite à jamais la bête désormais à la tête des morts. Ok, donc on est, on va, on va du coup euh, dans un autre endroit. Ok, oh, on va plus retrouver Miyazaki. La Terre des Morts, oui, une fois expédié là-bas. Les criminels. Ah Attendez, attendez. <rire> si on revient dans le truc, il y a un deuxième truc que je peux vous balancer. Oh. Ils y sont arrivés, ils sont vraiment montés dans le charron. Bah oui, il y a tout, il y a tranquille. Impossible de y avoir une erreur. Quoi Tu penses que le maire raconte des salades Encore Ça fait des heures que le maire s'égosille là-dessus. J'ai de la soupe sur le feu, moi. Finissons-en. L'indolence, l'indolence qui a bien failli. Bien failli faire de moi un oiseau de malheur. Oui, j'ai failli apporter le malheur sur l'île cocotte. Qui n'a pas du tout, qui n'est pas une référence à Zelda. Dites pas ça, on sait tous que tout est grâce à vous C'est vous qui nous avez sauvés vous le grand et puissant Hoffman Ah, je crois que sa maison va, dé va être détruite à part changer. C'est Charon. Charon est là Alors là, c'est pas moi qui... qui c est, c est... Alors attention les yeux, hein Armez les yeux Parce que là, c'était des flashs, quand même. Et voilà chèque Chè Petite ref à, à Big Flame Girl, du coup. Attendez, hop, chez <rires> Voilà, c'était euh, la petite ref à Big Flame Girl. Charon fonce à travers l'île cocotte dans un hurlement, Alors que Jean, Jean regarde par la fenêtre, il lui vient une pensée. C'est la toute première fois de sa vie qu'il y songe. Minuscule, se dit-il. Si minuscules qui disparaîtront en un clin d'œil. John, c'est chez nous, s'écrit Sam qui regarde. Elle aussi par la fenêtre. Oui, se dit John, c'est bien notre maison. Premier chapitre, enquête de vérité. À suivre dans le prochain épisode de... Est-ce qu'on se fait une pause Attendez, attendez, parce qu'on est re-dans dans la SNCF, du coup je vous mets le... Jon, je crois que je viens de voir le maire. Sinon il y a ça aussi. si, c'est possible avec la carte kiwi. Voilà. C'est une rêve de vieux. Jon, je crois que je viens de voir le maire. Voilà, excusez-moi, je vous écris dans les oreilles. Ils avaient l'air de plutôt contents. <rire> je ne sais pas. Nous ne pouvons partager sa joie. Nous, car nous nous dirigeons vers la surface. J'espère que tu vas supporter si tu parles tout le temps en, en Alexandrin. Mais c'est tellement beau là-haut. Le ciel bleu s'étend à l'infini et tout le vert. Tout est si vert. Bah ben, c'est la baie de la baleine blanche, petite. La baie de la baleine blanche Sortira bientôt du tunnel. Préparez-vous au changement de pression. Pression Quelle pression J'espère que vous, avez, vous appréciez cette edit euh, à l'arrache. Waouh! On est où Regardez, regardez, c'est le ciel. J'espère, c'est le ciel. Chapitre 2. Les enseignements de la forêt. Bon, et si on se faisait une pause, genre 3 secondes, histoire que j'aille faire un café euh, je rappelle que le café est une mauvaise addiction euh, due au travail, hein, je précise. Euh, voilà. On va se faire une pause ici. On va faire comme si euh, on regardait tous par la fenêtre. Et on va s'arrêter là. <rire> si vous voulez, je vous, je vous mets la dernière. Le... Je sais pas si tu. L'heure. Ouais bah oui mais t'inquiète, t'es oui hein. Moi j'espère que c'est la fin. là, là, là, là. Je, vais, je vais vous mettre du coup.. Euh quand même le dernier même euh, euh, pour, pour, pour la même sonore pour, pour cette nice Voilà. Et du coup, on va s'arrêter juste 3 secondes. On se fait une petite pause. Je vais écrire pause en grand et, euh, et je prends un café juste. Et je reviens. Voilà. Alors attendez, je vais écrire en grand. Euh, comment qu'on va faire aller chercher euh, bon, je vais écrire en grand, hein. je vais faire à l'arrache, comme d'habitude. Donc euh, pause. Parce qu'en fait, j'avais un écran pause, mais maintenant que j'ai tout recommencé, j'ai tout arrêté. Tu vois, il n'y a plus rien. Hein. J'ai tout cassé. Donc on va écrire pause en grand. Euh, on va changer directement la typo. Madère. Madère regular. En euh, 258. Ah, c'est bien, c'est déjà en 258. Pause. Euh, retour d'ici peu. Et si on veut être plus clean, on fait un cœur. Attendez, comment je vais faire un cœur Comment je vais faire Attendez je vais vous l'envoyer. Hop, je vais le prendre ici, je vais faire un copier et je vais le coller dans le texte. <rire> oh, c'est comme ça qu'il le fait ah, C'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair, monsieur Madère. On va changer de type. On va mettre un... un... genre ça fait partie du fond. Voilà, comme ça. Bon. See you. Et euh, du coup je vais faire une pause 3 secondes, j'arrive. à tout de suite.